Hey, hey, hey! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ma grâce à Dieu, je vais bien. Euh, je vais te raconter aujourd'hui euh, une histoire de ma vie. J'en veux un peu, peu la voix voilée, mais c'est tant mieux comme ça, ma voix sera plus douce que d'habitude. Bref, euh, installe-toi et puis euh, on se retrouve tout de suite après le Jenna Week. Là, je vais te raconter mon histoire. Là, vous avez vu, j'ai marqué témoignage. Je suis enceinte, mais je suis pas enceinte. <rire> Avec mon mari, ça fait 10 ans que l'on se connaît et euh, on s'est marié en 2017, euh, en octobre 2017. Et très rapidement, euh, j'ai eu cette envie de devenir maman. Quand j'avais des retards de menstruation tout ça, je me disais ouais peut-être que et puis paf non non non pas encore le moment euh, du coup bah je gardais tout pour moi du coup en 2018 j'en parle à mon mari on en parle sérieusement et lui comme moi on se dit ouais ok on peut aller. voilà là c'est le moment durant cette période qui a peut-être duré un an et demi on a beaucoup essayé, surtout je me rappelle qu'une une fois ça a fait deux mois, je m'étais dit c'est sûr que c'est ça quoi. Cette fois-ci, je le garde pour moi, j'en parle à personne. Comme ça je ferai une surprise déjà à mon époux. Un, un jour je lui ai dit, bah, tu sais ça fait deux mois que je suis pas mis Et du coup j'ai vu tout de suite son, son visage, le sourire et tout. Et euh, on y croyait vraiment et puis euh, je lui ai dit, quand même, pour être sûre, je vais attendre euh, au moins la fin du mois pour faire le test. tu vois. Quand je suis allée faire le fameux test, qui était négatif, ça m'a marqué toujours. C'est que quand je suis ressortie pour aller lui dire, lui, il me regardait avec un sourire en mode Alors Et puis moi, je suis venue, je lui dis Bah, c'est négatif. C'est un homme fort parce que qu'il a vu que j'étais députée Et ce qu'il a fait, bah, comme c'était pas grave, il a dit Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pas le moment. Et euh, il n'y a pas de. Enfin, voilà, pas de problème. Encore, une dernière, enfin, encore quelques mois tous les deux à mieux se connaître encore. C'était des moments difficiles. Euh, je sais que je suis passée par beaucoup de phases c'était vraiment brouillon dans ma tête c'était de la colère, c'était de la jalousie c'était de la tristesse, c'était de la joie un tout mélangé comme ça je ne vous imaginez même pas dans quel état j'étais du coup, il y avait cette phase là aussi où je me mentais et je mentais aux autres en disant qu'on attendait, on n'attendait pas on voulait, mais on pouvait pas, on n'avait pas ma maman a été un vrai soutien pour moi parce que pff, elle a beaucoup prié avec moi en fait je crois qu'elle a porté mon combat avec moi à partir du moment où j'avais parlé à maman c'est un combat plus léger. Elle m'a vraiment beaucoup conseillé. Elle m'a beaucoup euh, envoyé des messages et tout ça. Enfin, <rire> j'ai une mère au top et maman, t'es au top. <rire> non, vraiment, parce qu'elle a vraiment été un soutien en rock pour moi durant ce moment qui était très, très difficile, mais très difficile. Parce que je vous dis, <rire> je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai pleuré dans les toilettes seule. Et puis je sais que je vais pas pleurer. Bref, euh... à savoir, c'est que pendant tout ce temps, j'étais quand même loin, éloignée, enfin, éloignée, proche de Dieu. Je <rire> sais pas comment dire. J'étais vraiment, enfin, je continuais de prier, puis je lui parlais, même quand je pleurais, je lui parlais, enfin, je pouvais être en colère contre lui. Et en même temps, j'allais me consoler dans ses bras. Tu vois, donc c'est étrange, c'est étrange, mais c'était comme ça. Enfin, ma relation avec Dieu en ce temps-là, c'était comme ça. Je voulais continuer à garder l'espérance. Je n'ai pas voulu abandonner ça, tu vois. En fait, une phrase que je, je disais souvent à Dieu, c'est « Avec ou sans enfant, je ne te lâcherai pas. Avec ou sans enfant, je serai toujours ta fille. Avec ou sans enfant, je serai heureuse. Parce que si tu es ma source de joie, mais même si je disais ça, je pleurais. Je, je décide quand même d'ouvrir ma Bible. Et je dis, Jésus, bon, là ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop pour moi. Ça fait beaucoup, mais vraiment trop. J'en peux plus. J'ai ouvert ma Bible. Et euh, je commence à lire la Bible. Et puis je tombe juste sur ce verset qui dit, euh, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et euh, dernièrement, quand j'étais euh, sur mon lit, elle est revenue cette fois à ma tête tu comprends pas maintenant mais tu comprendras plus tard et puis là je me suis dit Caroline tu te, tu te sens comment là je me sens grave bien à la base je voulais raconter ce témoignage euh, quand je serai enceinte je m'étais dit je raconte ça juste quand je serai enceinte parce que paf la réponse paf le miracle est arrivé mais je pense que c'est un miracle de se sentir bien alors que tu veux être mère, tu fais rien pour ne pas être mère, tu n'y arrives pas, mais tu te sens bien et tu es heureuse. Je pense que c'est là le miracle, c'est d'être heureux, même quand tu n'as pas ce que tu veux. Et je peux vous dire, je suis très très très très heureuse et très épanouie. Et j'ai envie d'être maman, mais je suis très épanouie dans... maintenant en fait. Je suis épanouie, je suis bien, je suis même très bien et je crois que c'est un plus grand miracle encore. C'est pas que c'est un peu grand miracle, mais c'est mon miracle à moi. Et c'est grâce à Dieu. Et euh, j'ai envie de dire à, à, à une personne, qui, une femme mariée, <rire> qui peut-être euh, essaye d'avoir euh, aussi un enfant, qui n'y parvient pas. Et euh, je, je peux te dire que je te comprends totalement, parce que je suis passée par là. Et j'ai toujours pas d'enfant. Alors, après, je te parle, donc euh, c'est pas comme si je te parle. Et puis, j'ai ce que je désire le plus au monde. Je l'ai toujours pas. Mais, c'est pas un faux sourire que tu vois là, ok C'est vraiment parce que je suis heureuse. Je veux être maman, donc j'ai cette foi que je le serai. Mais je me dis, ok, je profite quand même du fait que aujourd'hui, je vis, aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui, je fais des choses que peut-être avec un enfant, ce serait plus compliqué de faire. Ce serait possible, plus compliqué, mais possible. Et euh, je profite de mon amour, je profite de mon mari, je profite de mes parents en tant que femme, en tant qu'épouse. <rire> je me prépare à être une bonne maman. Et voilà, enfin, j'ai vraiment envie de te dire de, de ne pas laisser ça te voler ta joie. Ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Ta joie dépend uniquement de Dieu. Je sais pas si. Le message que j'ai envie de faire passer est passé. J'espère que la vidéo t'aura encouragé. Et que Dieu demeure la source de ta joie. Bye bye. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.